Hein c'est mort, c'est gorge, j'en J'enfile des hâteux pour leur inté, j'enfile des LV, j'marche marche sur le rinté, je suis plus là plus. hier je crois qu'ils m'ont raté. Ça fils de putain, tu crois que c'est comment, comment Les microbes de chez moi enfin, Bellec, ça perra ta commande. Tu réclames, fais du sale, sur demande Quand je rentre dans la cabine, oh, je mords plus fort que la canine. Mon oh, cerveau, c'est mon calibre. Oh. Quand je pose, la fait du pied. Oh merde, je crois qu'elle est caline. Là le poteau s'est fait du elle a piqué son cœur, elle est maligne. Pour elle, tu pourrais décrocher la lune. C'est tous ces fils de pute que j'anime. Je m'en bats que les queues des planètes salines. J'cours après les sous. Aucun show, qu'est-ce que j'annule? J'suis devenu plus méchant quand j'ai découvert qu'il n'y a pas que les meufs qui se maquillent. Ici, les sales story, en ont déjà anéanti. Pas besoin de poker pour qu'un mec quitte la ville ou pour découvrir te la mise. Envie de gifler ses têtes quand t'as mal est docile. Ton poteau est chaud, alors amène aussi ta copine est chaude. C'est celle avec les longs cils. Un hein potrage le négocie, j'vais gifler les fesses des pétasses qui s'égosillent. Hein Aujourd'hui, elle nous met sur le déco. Plus tard, elle voudra que le gant passe sur ses côtes toujours calibré sur la même épaule. Tes gants en beauté sur le moment c'est toi qui devras porter tes couilles. Je veux que